Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur un matériau découvert relativement récemment et qui possède des propriétés tout à fait étonnantes. Matériau d'avenir simple et complexe à la fois et comment le graphène va peut-être révolutionner le monde de l'électronique ou de la chimie. Le graphène fait partie de ces matériaux qui sont dans la théorie et dans la présentation d'une simplicité assez frappante et qui pourtant peuvent avoir des propriétés assez impressionnantes. Mais vous parlez du graphène, c'est bien, vous dire ce que c'est, c'est mieux Et comment vous dire qu'est-ce que le graphène sans vous parler du carbone Alors que les réfractaires à la chimie se rassurent, euh, je vais juste parler vite fait du carbone, je réserverai plutôt un épisode des minutes élémentaires pour ça, vous inquiétez pas. Alors l'atome de carbone possède énormément de caractéristiques très intéressantes, que je vais pas détailler ici, mais qui a aussi la particularité d'avoir différentes formes cristallines. Cristalline, ça coule de source Dans sa forme cubique à face centrée, nous obtenons un magnifique diamant qui a la particularité d'être extrêmement solide. D'ailleurs, cet assemblage d'atomes de carbone est l'une des choses les plus solides sur Terre. Des formes d'agencement, ou des formes dites Allotropique. Allotropique, plein bon biter pour vous, Bougamoué. Merci Ronnie. Donc, je disais, les formes allotropiques, euh, le carbone en possède plusieurs. Par exemple, les fulrènes, des structures cristallines sphériques et creuses, ou encore les nanotubes de carbone qui portent bien leur nom, hein, c'est un tube d'atomes de carbone, ou encore le graphite que vous pouvez retrouver dans l'encre de Chine ou dans le crayon gris, hein, et qui est la forme cristalline la plus stable du carbone, à température et pression ambiante, bien sûr. Et puis il y a le graphène. Le graphène, ça va être en quelque sorte l'unité de base du graphite, hein, il s'agit d'une structure monocouche, en forme de nid d'abeille, et dont la superposition, et eh bien, va créer du graphite. Ceci est une magnifique illustration du graphène, comme c'est marqué dessus. Alors on doit leur première observation à deux scientifiques, hein, André Game et Constantin Novoselov, et qui ont obtenu un prix Nobel en 2010 pour cette découverte. Classe Alors le graphène étant un matériau assez nouveau, hein, pas mal de recherches actuelles tournent autour. Hein. J'ai eu l'occasion pour la vidéo de regarder quelques thèses. Euh, voilà, la recherche s'est pas mal focalisée en ce moment sur le graphène. Et on est très probablement loin d'avoir fait le tour. Ce qu'on peut relever de ce matériau, c'est qu'il possède les caractéristiques suivantes. Une solidité supérieure à celle du diamant avec une résistance au feu et une très forte conductivité. D'un point de vue usage potentiel, eh bien nous aurons peut-être bientôt la chance de voir apparaître des batteries électriques dopées au graphène. Celle-ci pourrait non plus utiliser du lithium, mais une puce en silicium qui attirerait les ions sur du graphène. Je ne rentrerai pas plus dans le principe de fonctionnement, mais je dirais juste que l'avantage de ces batteries serait qu'elles seraient solides, déjà donc niveau sécurité, eh ben c'est quand même mieux. Elles auraient aussi un nombre de cycles de recharge plus important et bien sûr, ce qui est aussi intéressant, une autonomie augmentée. Les potentiels usages pourraient aller de la simple batterie de téléphone portable à la voiture électrique, bien sûr. Autre potentiel usage du graphène, celui de la photo numérique. Des chercheurs de l'université de Singapour ont mis au point un capteur donc de photo, avec une sensibilité nettement supérieure à celui des capteurs CCD ou CMOS actuels. Un autre laboratoire a réussi, toujours avec du graphène et cette fois des boîtes quantiques, à obtenir un capteur photo ayant un spectre de lumière beaucoup plus large incluant UV et infrarouge. Ce capteur devrait permettre des systèmes à vision nocturne beaucoup plus performants. Dans la famille des capteurs, je voudrais le photodétecteur nouvelle génération. Celui-ci aurait la particularité de pouvoir détecter des ondes électromagnétiques de l'ordre du Terahertz. Et qu'est-ce qui serait bien plus rapide si on utilisait non plus des mégahertz ou des gigahertz mais des Terahertz eh ben oui, votre connexion internet mobile. Une onde de cette fréquence aurait l'avantage de passer plus facilement les murs et de permettre des débits jusqu'à 100 gigabits par seconde. Alors vous allez me dire, voir mieux, voyager plus loin, ou avoir une meilleure connexion internet, c'est cool... Mais bon, voilà, c'est pas vital quoi. Eh ben pour le vital, là aussi le graphène aurait une certaine importance. Alors, à quoi pourrait servir le graphène dans un monde un petit peu plus médical, dirons-nous Eh bien, des chercheurs de l'Université de Manchester se sont aperçus que le graphène avait la capacité de se fixer sur des cellules cancéreuses. D'autres chercheurs ont plutôt travaillé sur des capteurs ultra précis pour permettre de détecter des biomarqueurs de cellules tumorales. Et ce, de manière plus fiable et surtout plus précoce que les méthodes actuelles. Un petit dernier pour la route, le graphène pourrait être aussi utilisé comme filtre à eau. Alors ce n'est pour le moment que théorique, mais un filtre basé sur du graphène aurait la capacité de dessaler de l'eau de mer. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein, vous l'aurez compris, le graphène euh, bah, fait partie de ces matériaux qui, qui vont peut-être révolutionner un petit peu notre avenir. Possible successeur du silicium, le graphène trouve sa place aussi bien dans le monde de la technologie pure que dans celui de la santé. Cette vidéo était vraiment juste une présentation hein, du graphène, je ne suis pas rentré dans le détail bien sûr. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille très fortement d'aller faire quelques recherches que ce soit sur les sites genre Futura Science ou sur les sites plus universitaires euh, avec des publications scientifiques, vous verrez le sujet est quand même vachement intéressant. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twister, Mastodon, Diaspora, Reddit, et j'en passe. N'hésitez surtout pas, et ça, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires sur la vidéo, si ce n'est que pour euh, dire un petit merci, ou une petite critique, ou, ou autre chose. Si j'ai une imprécision sur un sujet, vous pouvez aussi le remonter. Voilà, c'est toujours plaisant à voir. Bien sûr... Abonnez-vous à la chaîne, hein. ça mange pas de pain et ça permet de recevoir les notifications des vidéos et mettez un petit pouce en l'air pour s'enlériser bien sûr la vidéo. Et surtout, surtout, comme toujours, continuez à savoir pourquoi fonctionnent les choses et comment.